Bonjour à tous et à toutes, c'est Cordélia, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler de livres avec le passeur de Lois Laurie. Tout d'abord on va s'intéresser au pitch de l'histoire. C'est l'histoire de Jonas euh, qui a 12 ans et qui vit dans une communauté euh, fermée, très particulière et très stricte. Il n'a pas le droit de s'amuser, à vrai dire il ne sait même pas ce que c'est que de s'amuser. Tous les gens ne ressentent pas particulièrement d'émotions, ils n'ont pas vraiment de sentiments, ils prennent des pilules pour annihiler euh, complètement toutes leurs émotions humaines. Et l'objectif de tout ça, c'est de créer une société absolument parfaite où tous les êtres humains vivent en harmonie, où il n'y a pas de meurtre, etc. L'avenir de chaque enfant est décidé à l'avance, et il se trouve que Jonas euh, va hériter de la fonction de passeur. De passeur, il n'y en a qu'un seul par génération, le maître et l'apprenti, et euh, le rôle de cette personne, c'est de garder la mémoire de la communauté. C'est l'histoire d'une jeunesse adolescente incarnée par Jonas qui est confronté à la dure réalité et à son histoire. C'est le début de l'adolescence, c'est la fin d'insouciance, et tout ça dans un futur anticipé où tout le monde est rangé dans des petites cases et tout le monde est absolument parfait, bah un petit peu à la 1984 si vous voulez. Les thématiques abordées dans son livre sont la question de la mémoire, la question du passé, de l'histoire et le rapport que peuvent avoir les êtres humains à leur propre histoire, donc l'histoire de leurs ancêtres ou enfin leur passé à eux je veux dire. C'est un récit sur l'adolescence, la découverte de soi, euh, le fait de se prendre la réalité en pleine face si vous voulez, il y a aussi la question de l'amour, euh, pas l'amour euh, l'amour amoureux mais plutôt l'amour filial, euh, le fait d'aimer quelqu'un en fait tout simplement. La question de la transmission du savoir est absolument centrale puisqu'on est dans une société qui a justement choisi d'oublier complètement son passé et de le laisser entre les mains d'une seule personne qui est le passeur. Et avec tout ça on questionne une société qui est sécuritaire à l'extrême au point que les personnes n'aient plus du tout de libre arbitre. Mon avis sur le passeur. J'ai adoré cette histoire qui se continue d'ailleurs euh, dans d'autres tomes qui sont toujours dans le même univers mais qui ne racontent pas spécifiquement euh, la vie de Jonas euh, par la suite. Et euh, je l'ai tellement aimé d'ailleurs que je l'ai offert à mon petit frère pour un Noël euh, il y a deux ans je crois, quelque chose comme ça. C'est un roman jeunesse qui prend vraiment pas les ados pour des imbéciles, l'histoire est bien construite, tout l'univers est très cohérent et le personnage de Jonas vit des choses vraiment très émouvantes. C'est un roman qui pose des vraies questions sur la société, c'est un véritable avertissement euh, aux êtres humains qui oublient leur propre histoire et qui oublient les erreurs du passé pour les reproduire continuellement. Je trouve personnellement que c'est une histoire qui fait particulièrement écho à tout ce qui se passe aujourd'hui, puisque c'est la critique d'une société ultra normée où il n'y a plus du tout de libre arbitre. Pourquoi Parce que des personnes ont cherché à tout prix la sécurité, une sécurité totale, en oubliant complètement euh, la liberté. À qui je conseille cette histoire C'est un roman jeunesse édité par l'école des loisirs dans la collection Medium et il est donc à lire à partir de 12 ans. Mais bien évidemment, vous pouvez le lire toute la vie parce qu'il n'y a pas d'âge pour lire de la littérature jeunesse, surtout ce livre-là qui est loin d'être stupide. Je le conseille bien sûr tous les fans de dystopie type Hunger Games, Le Labyrinthe Divergente mais également à ceux qui apprécient euh, une littérature qui est un peu plus ancienne comme 1984, Fahrenheit 451, Le meilleur des mondes. Ça plaira à tous les fans de SF et d'Anticipation mais également à ceux et celles qui ont juste envie de lire un récit qui les poussera à réfléchir mais également à ceux et celles qui ont envie de lire une belle histoire qui en plus les fera réfléchir. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un commentaire, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, et vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne, ici, voilà, clique là, tu vas t'abonner. Allez, ciao